Bourgeois Saint Denis! Que oh. trépasse si que yes. yes. <rire> je <rire> <rire> Oh non! Ah, mais t'es avec moi! Ouais! Oh là la! Attends, je vais pas aller me battre moi! Vas-y, c'est bon, j'aurais tout chier. Oh, mais c'est chaud mec, si je vais dedans là, dans le tas, j'ai l'impression que tu sais, c'est le, le round du Knife sur euh, Counter! Ouais, ah, moi je suis avec mon. Avec <rire> les, les bâtards, ils avancent pas! Hein. Et bon, je touche avec les ah, ils flèches. lancent des trucs! Je non Vas-y, on peut te faire faire le bac hein. Ah Ça juste stratégique Faut faire le bac <rire> <rire> Ils sont derrière Non oh, <rire> Ah non Tue la merde avec Oh Oh non Oh non <rire> C'est sur toi, là Oh mais putain, ah, putain la, rire, de fait. Fait, la grosse merde là En fait c'est bien de loin mais alors de près C'est <rire> <rire> bon je vais Là un... la... lui charge joué. le mox non Allez voilà. 300 ping ah, ah, et, oh. oh. oh, et un kill ai... Bien joué Je l'ai tué mais oh, je me suis fait une kill Je vais lui me mettre un coup de pied pour commencer il a un coup de pied Oh je l'ai coupé Je l'ai coupé en deux le bordel <rire> Parce qu'ils sont... Oh d'ailleurs, derrière, derrière, derrière. Il est là. Vas-y, on le baise. Coup de pied. Oh, <rire> oh il t'a coupé <rire> Il est niqué Bon, oh, c'est petit PD là. putain Ton épée, elle fait coin, 3 là. km. Ah oh, ouais, moi j'ai pris la deuxième place. Ou la troisième, je suis dans la troisième. Oh oh, oh, <rire> oh Il t'envoie <rire> tes <fout> couteaux <rire> Il m'envoyait à Tomahawk, je crois <rire> Oh le bâtard je me sur ta vie. pas oh, comme on change de personnage. Venez, venez, venez, venez. Ah, c'est bon, je suis sur toi euh... Oh là là. T'as fait du sale Quoi Pourquoi Non <rire> Ils arrivent Attends Aïe Il oh, m'a ah. pris une flèche. <rire> T'as vu ce que je lui ai mis Ouais Ah il lui a une flèche. le mec il a fait... Il est en train de tuer et après il est pas mort quoi. Ah j'ai gagné Vas-y, je vais le niquer. Tu le tule-le tu le parce que moi je Avec ouais, m'a... Ouais mais... Flèche, je ouais mais attends Non, Il me met des droites, il va me tuer à coup... Ah tiens Chier ah oh mais c'est notre pote, c'est notre pote en fait Non, non, c'est pas notre pote. On l'a Toujours c'est notre pote T'es sûr C'était <rire> notre pote gros Oh non <rire> Oh non non Regarde son bras Je l'ai coupé Oh merde oh Ils sont là les méchants <rire> <rire> Ah mais ouais <rire> ah, il moi j'ai un couteau Oh deux flèches <rire> Attends je surveille le bac Il est caché au PD là bas là Ah j'arrive pas à le toucher Ah il monte il monte il monte il monte il monte il monte il monte il monte Vas-y attaque le Nice Oh! Je il faudrait pas qu'on se cache dans un coin et que dès qu'ils arrivent, on les baise. Ouais, on les baise. C'est ce que tu veux dire. Je vais passer par ici. Vas-y, je te suis. Ah, regarde, on peut se faire mmh. monter. Ouais. Vas-y, on, va, on va se faire monter. Vas-y. Ah, je crois ça redescend pas là. Ah, c'est bon, ça, on peut monter dessus. Oh! <rire> <rire> <rire> oh Oh C'est quoi ça Je me suis fait soulever par la map. Ah ouais, ouais je te me mets un coup d'épée, espèce de con, ouais, je suis avec toi. Ouais, la, la map elle m'a ah. oh. oh On a pas mis de manche, il y a 5-0. En fait le mec il est tout en train de contrer et genre bim après il met un petit coup d'épée quoi. Oh, regarde ils se mettent là ces fils de pute Oh là la gars avec son bouclier il arrive Ah il m'a mis mal Je suis low ah, oh, je suis mort oh, Au spaso là putain fils de pute Oh là t'es dans une sale position 4 temps, <rire> mec J'en ai eu un Oh dommage 2 Oh, je... oh non. Il a tué son pote aussi ah, y en a encore un en envie. Regarde, il tire avec son petit arc. Ah oui, ah oui, c'est. Oh, oh, il a tué. Oh là, non. Oh là, oh non. Et... Attends, il est sérieux. C'est qui ça C'est Robin des Bois. Est... <rire> oh le mec. Oh, il est trop chaud. <rire> Robin des Bois. Oh le mec, il est trop chaud avec son arc. Oh. C'est vu avec son arc il est trop chaud oh. Ouais il se met sur sa petite colline encore là Ah ouais il est trop chaud Il est gagné. chaud hein Robin des Bois là Il veut nous faire gagner hein Ah ouais il fait du 4-0 là Non Il est trop chaud En face tu crois qu'il y a un arc aussi Il y a un arc, vas-y on va le chercher non Ouais Il passe par derrière Ouais il se passe par à gauche il y a un arc et une arbalète Allez toi t'es mort Oh là, voilà. ça c'est fait Vas-y je vais le baiser lui aussi Oh là, ça c'est fait Oh là là, c'était sanglant ce round. Ah ouais mais on est deux de plus <rire> Alors lui là lui il croit qu'il est caché là, mais on va le baiser Ouais grave <rire> Avec cette star balle de pute de pute là <rire> Ouais coupe le Quoi <rire> comment il court Oh <rire> non il s'est coupé la tête Putain Allez les ouais, deux rouges C'est parti Le dernier oh. rouge Oh. Nice je jeu. On a gagné <rire> Ah oh, t'étais chaud à 17 putain Ouais ah, putain pas mal <rire> Ah t'es passé rang 1 aussi Ouais. Y'a un mec il est rang 1 Ping 700 inférieurs. ping mec T'en rends compte j'ai presque une seconde de latence Ah ouais <rire>